Je vais vite les présenter et on va rentrer dans le vif du sujet, les données, euh, l'innovation. Le premier panéliste, Eric. Bonjour Rick, ça, ça va, va bien? Ça bien Oui, merci. Alors Rick est euh, vice-président stratégie de la marque chez Bel Canada. Il est euh, responsable du récent renouvellement de marque de Bell Canada et de la publicité de toutes les unités d'affaires de Bell. Belle discussion ce matin. En plus, me disais, il y a disrupté tout le temps. Tous les jours, il y a une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle qui arrive. Il y a un nouveau joueur qui rentre dans le marché. Comme le train ce matin, finalement, on pense arriver à l'heure. Bang Il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est notre business aujourd'hui. C'est notre business. Exactement. Excellent. Bonjour, Louis. Euh, Bonjour. Louis, que je connais depuis longtemps. Et puis, Louis, écoute, quand je disais ta bio, j'ai ce gars-là, il a vraiment fait plein de choses. C'est incroyable. On a travaillé ensemble il y a près dix ans. Maintenant, nous, Louis est à New York. Il est chef du marketing et du développement des produits chez euh, Audible, mm -hmm. euh, une filiale d'Amazon. Et Audible a inventé le lecteur MP3 et le livre, c'est ça mm -hmm. Le livre sonore. Le livre sonore, d'accord. Et euh, c'est diffusé dans six pays aujourd'hui, mm -hmm. dont le Canada Par défaut. Par défaut, il faut changer son IP, c'est ça, qu'on fait tous à la maison Non, euh, on n'a on on pas un point .ca, encore. <rire> pas encore de point .ca, donc il faut changer son IP avec un petit, un petit logiciel, c'est ça <rire> euh, Bonjour Nicolas. Salut. Nicolas, qui est chef de la direction marketing chez Groupe Page Jaune, qui a une longue carrière, qui était chez Bell.CA justement avant, et qui a été aussi chargé de cours à l'Université de Montréal. Et parfois, quand il ne trouve pas quelqu'un, il m'appelle dernière minute pour que je fasse sa pige. D'accord oui. Donc voilà, j'essaie de, de t'aider de temps en temps. Donc, bonjour Nicolas. Oui. Et euh, bonjour Patrick. Nous, on n'a pas la chance de, de se connaître. Alors, Patrick est euh, le marketing vice-président marketing et communication euh, et principal stratège de la monnaie royale canadienne. Avant, tu aussi vice-président marketing chez Fido. C'est ça? Exactement. Donc bonjour tout le monde. On va vite rentrer dans le vif du sujet. Les données, l'innovation, énormément de nouvelles choses euh, tous les jours. Moi, j'aimerais vous entendre et peut-être le premier week. Au niveau des données, qu'est-ce que vous faites chez Bell? Wow! Ça, c'est une grande question. <rire> hein? Je t'avais vais... dit qu'il y avait une question difficile. Mais est-ce que je peux euh, parler en franglais? Parfait. Parfait. Parfait. Des Ou des Esperanto des... si tu veux. No, that's fine. That's fine. Works. It works for me. Okay. Okay. <laughs> um, We, our experience with big data, I'm going to be very transparent right now, is similar to the experience one feels drinking water from a fire hose. <laughs> <laughs> uh, uh, we produce, en total, une incroyable montagne d'informations. Uh, avec nous, on est, on est réglé, about privacy laws, about what we can do, similar to you, I believe, <laughs> a number of instances. But if we used it all, we know when you make calls, when you turn on your TV, if you're a subscriber, what you watch, when you move to a commercial, when you fast-forward your PVR. Um, everything that was described by our lead speaker in terms of the information available to Netflix, we own. We produce it in gargantuan amounts every morning, every day. The trick for all of us is how to drink from the fire hose effectively. How to take, make use of this. Now, c'est pas difficile quand vous avez cent clients, ou peut-être mille. But when you have millions of clients taking that information, making use of it, and implementing ex activities in the marketplace to exploit that, Um, is something that we all in this room will figure out how to do and then we'll die. And the next generation Thank you. is going to make money off of this. <laughs> <laughs> Mais si tu as un pied dans before Christ, puis un pied dans after death, it's going to be really rough for us because there was a day when I worked at uh, Telus or Clearnet Or we could take an announcement for a new phone and put it on uh, Seinfeld or on uh, Star Academy and everyone would see it and those days are gone. Instead of hunting fish in big nets just pulling them into the boat, you have to hunt fish with spears. Hmm. And you quickly realize that you cannot go after tiny pools of 15 fish in the same way and still make your business plan. So how do you take this data and create processes within your organization to translate it into effective marketing? An example: yeah. On a program, we know the number of people who invoked a certain feature on their PlayStation 4 to connect. So yesterday I approved an electronic DM piece to those people about something that allows you to transfer the game on your TV to your phone so you can go up to your room and continue playing. We're sending that to those people who electronically connected uh, using a PS4 function all within the privacy laws. <clears throat> That's going to get us 100 new additions. 100 means nothing on 13 million subscribers. <coughs> It was a very noble plan. It's very smart when you look at its execution. The problem is scalability. So when you mention the new skills of people who have to work in this business, they have to preside like Captain Kirk over <coughs> moving ephemeral uh, maps of interest uh, that have to first be aggregated by dashboards, and then they've got to make the call. Resources there. Oh, everyone's complaining about exploding batteries. Resources there. These are new skill sets. The Captain Kirk that does this doesn't exist yet. Few of them do, especially in the new companies that grew up in this. But uh, your point about legacy systems mon petit doigt me dit que Louis, qui est un fan des données, qui a peut-être un peu moins de clients que Bell Canada, comment tu fais toi Alors moi, j'ai le bénéfice de faire partie de la famille Amazon, uh, et donc j'ai accès uh, à la donnée, à l'infrastructure, mm -hmm. aux compétences, et um, la. Ce qui caractérise Amazon par rapport à n'importe quelle autre compagnie is where the everything store, and so we know who buys what. Uh, dans, dans une perspective de qualité de données, uh, c'est une chose d'avoir de la donnée comportementale, de la donnée sociodémographique, mais qu'on est capable de corréler toutes les catégories d'achat par rapport à cette donnée-là qui est disponible autre, autrement que, que, que de devoir en être le propriétaire, ben, ça devient puissant. Euh, ce que je fais actuellement, euh, alors malgré tout ça, euh, on est aussi à nos premiers balbutiements. Euh, le défi pour nous aujourd'hui, euh, c'est de comprendre le client. Euh, de vraiment comprendre le client. Alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un reste avec nous quatre mois au lieu d'un an? Euh, alors, on, base, on, on bâtit des bases de données clients où est-ce qu'il y a des millions de points de données sur chaque client euh, et on a des modèles très sophistiqués d'analyse et de modélisation pour essayer de comprendre les variables qui affectent certains segments et donc on fait les plans en conséquence. Euh, mais ça, c'est excessivement difficile à faire. Euh, et donc, comme tout le monde, euh, on essaie et euh, on, on a déjà des résultats assez impressionnants. Euh, même chose au niveau des recommandations. Euh, Audible euh, offre des livres sonores. On engage des acteurs pour faire la narration des livres et on rend ça disponible euh, de façon digitale. Euh, et donc tous les engins de recommandation pour s'assurer qu'on vous suggère le meilleur livre la prochaine fois est aussi euh, une autre euh, priorité euh, sur les on C'est des engins propriétaires ou c'est des technologies, euh, des SaaS que vous avez cherché chercher dans le marché? Il n'y a rien qui n'est pas propriétaire chez Amazon. Rien qui n'est pas propriétaire? c'est ouais. SaaS? Amazon est obsédé par la, la sécurité. Okay. Euh, et donc euh, on n'engage aucun third party, we okay. do everything in-house. Hmm. OK, good to know. Mm -hmm. Nicolas, toi de ton côté? Bien, le Groupe Pageon, c'est une compagnie en grande transformation. Hein. Il y a 5 ans, c'est une compagnie de, de, de botin téléphonique. Là, on est une grande compagnie Internet. Il y a cinq ans, 5 ans, c'était 5 de revenus numérique. Maintenant, c'est la majorité de nos revenus qui, qui est dans le digital. Et puis, le, la donnée, c'est vraiment au cœur de notre transformation. Parce qu'au cœur de notre business, qu'on a, là, c'est 10 millions ou un peu plus de consommateurs qui, à chaque mois, prennent leur téléphone, leur, leur cellulaire, puis font des recherches. Ils font des recherches et puis ils font des recherches sur toutes. Et donc 10 millions de consommateurs, 12 mois, ça fait à peu près des, des centaines de millions de données de recherche qu'on a par année. Et ça, c'est notre partie B2C. Et notre, notre rôle, c'est de, de comprendre les comportements de recherche des, des consommateurs. Puis après ça, prendre ces données-là et puis la packager pour la vendre à à peu près 300 000 marchands. Donc à peu près, grosso modo, 300 000 petites et moyennes entreprises qui achètent des produits de publicité pour... Pour, pour être présent dans les engins de recherche avec ces centaines de millions de recherches. Donc, vraiment, la, la, la donnée est vraiment au cœur de notre transformation. OK. Merci, Nicolas. Patrick? Bien, les gens peut, connaissent peut-être moins la monnaie royale canadienne, mais la connaissent peut-être comme une institution euh, dont l'actionnaire principal, <coughs> le seul actionnaire, est le gouvernement canadien. Mais c'est aussi une entreprise qui gère quatre lignes d'affaires, dont trois qui œuvrent euh, dans des domaines qui sont davantage concurrentiels. Euh, une de celles que vous connaissez peut-être, euh, c'est celle des produits de collection. Les gens achètent des pièces de monnaie avec des tirages limités. C'est la ligne d'affaires où on sert davantage des données pour comprendre davantage le comportement des consommateurs. Et, euh, puis pour vous donner un exemple concret de la façon dont on s'en sert, euh, puis ça a été extrêmement euh, positif depuis trois euh, ou quatre ans, mais on utilise des stratégies différenciées selon le profil des clients lors de leur premier achat. Donc, on a augmenté le nombre de transactions auprès de clients, notamment au Canada, depuis trois ans. Et puis, on a environ 25 profils différents dont on utilise pour promouvoir le prochain produit afin de convertir ces clients-là à des achats futurs. Puis, nos taux de conversion sont les plus élevés dans les 30 premiers jours. Puis, on a réalisé ça par le phénomène de mieux comprendre l'utilisation des données et le comportement des consommateurs c'est de la façon non sensale c'est un exemple qui Nicolas, permet de comprendre davantage. Nicolas, dans la discussion qu'on a eu il y a une semaine, tu me mentionnais je disais, est-ce que parmi vous, il y en a qui font du lead scoring? Les quatre ont levé leurs mains, forcément. Mm -hmm. Et tu me mentionnais au niveau justement de faire un lien entre ton lead scoring que tu fais quand il pour faire de l'acquisition et tes vendeurs offline, tes représentants offline. Explique-nous un petit peu que, ce qu'est-ce que vous faites oui, demain. Donc, on, on sert du, donné, de, donc, du B2C pour analyser les comportements de consommateurs sur les de recherche, mais aussi dans le B2B pour, euh, selon tout le life cycle du, du, du marchand donc, de l'acquisition jusqu'à la vente, jusqu'à la rétention, puis le, le renewal rate. Au niveau de, de l'acquisition, euh, on, on fait beaucoup de lead scoring. Donc, on a évidemment une très grande banque de données de peu près de, de toutes les petites et moyennes entreprises au Canada. Et on est capable de, de scorer le, la propension de chacune des petites et moyennes entreprises de faire affaire avec nous. Ce, ce lead scoring-là est, est, est influencé par leur comportement avec nous. Donc, s'ils nous appellent, s'ils vont sur notre site web, combien de fois ils vont sur notre site web, qu'est-ce qu'ils vont regarder sur notre site web, tout ça est, est pompé dans une machine de lead scoring qui, qui, qui, qui, qui, qui, dont les forces de vente se servent, évidemment, pour, pour faire du, de l'acquisition de du client. Technology-based, c'est quoi vous utilisez? C'est propriétaire ou il y a un SaaS d'ailleurs ou... Non, c'est un SaaS. Euh, on est en train de convertir toute l'entreprise à Salesforce et il y a un module dans Salesforce qui s'appelle Pardot pour, pour faire le lead scoring. OK. Good. Toi, euh, Louis, lead scoring certainement. Je peux résumer euh, un pure.com. Euh... Oui, nous, en B2C, euh, la notion de lead scoring est très, très différente. Euh, alors, nous, on doit de façon proactive reconnaître un consommateur « up the funnel » quand il est sur Google ou quand il est euh, chez Amazon ou Kindle ou sur n'importe quelle surface. Euh, et donc, euh, ce n'est pas un score traditionnel de propension, c'est des indices d'approximation de, de comportement. Euh, et donc, on donne des offres ciblées par rapport à ce qu'on pense que cette personne-là va acheter. Euh, qui est moins probabilistique en termes de propension à, à acheter que de faire de l'approximation de comportement. OK. Le fait d'avoir toutes ces données que vous collectez, vous agrégez, vous analysez, est-ce que ça change un peu même ton rôle au niveau marketing Parce que finalement, tu es au courant de tendances, de trends sur ton site. Est-ce ouais. que ça t'aide même, ça, ça même à, à créer des nouveaux produits euh, Ça devrait. Okay. Euh, <rire> En réalité, on n'est pas aussi sophistiqué que je, que je peux sembler. Euh, la réalité des affaires, c'est qu'il y, y a des enjeux stratégiques qui sont beaucoup plus longs. Hein? Il, y a, il y a des décisions qu'on prend il y a deux ans d'aller dans une direction, and we stick with it. Euh, et là, on ne sait pas parce qu'on a de la donnée qu'on change d'idée tout le temps. Euh, on, on utilise la donnée pour valider euh, les stratégies, puis des fois, en affaires, on prend des bêtes, on, on, on, fait des, on prend des gageurs. Euh, en termes de produits en particulier, euh, si on veut inventer, ce n'est pas le consommateur qui va nous dire quoi faire. Euh, on doit comprendre par la bande, les besoins, les problèmes. Euh, chez Amazon, on a un processus qu'on appelle uh, The Customer Backward uh, Process. Et il n'y a rien qu'on fait chez nous qui ne part pas d'une compréhension d'un problème consommateur spécifique. Et on se dit, ben, c'est ça que le consommateur veut faire et euh, il faut maintenant, de façon rétrograde, briser le problème en 50 petits morceaux et y arriver dans le temps. Et des fois, ça prend beaucoup, beaucoup de temps euh, pour y arriver. Et, euh, et donc, la donnée est utile pour valider dans le processus que le problème était le bon problème. Euh, mais en termes de développement de produits, il y a beaucoup plus d'input euh, que juste la donnée consommateur, si tu veux. Well, my life has changed significantly in the last few years. Dans I would place myself in the fourth P, advertising, and I'd be given a product and a price and then try to promote that in a one-way dialogue, pushing it. Most of Bell's brand value was delivered through our stores and our um, the whole sales process, that the traditional sales process. We are now convinced that most of the brand value will come from the screens that allow our clients to interact with our pipes and our networks. Uh, we're launching a product shortly that will allow you to control your TV experience from your phone or tablet in ways that I think will generate much more likability for Bell than talking to us on the phone Are coming to our stores. But to influence the pixels on a screen, um, you don't wait for the product group to give you a product. You have to go six months upriver to the engineering network and uh, CIO and, and influence the choreography of pixels six months after the fact, because that's where your brand value is going to come, not from an ad in La Presse uh, <coughs> as much as it used to. So, I find that in order to affect outcomes that take advantage of the, of the knowledge power information gives you, you have to reorganize the entire passing game within an organization. For Amazon, for Audible, they grew up passing their basketball that way. For companies like Bell and some of the more traditional banks, I partly knew the, the answer when I asked the question of our speaker. Um, you have to rearrange those old patterns of interacting. I spend more time with the network engineers and the technology folks than I do with the marketing groups at the present because most of our value is going to come from how we mediate complex things through your, how we allow you to shut off the internet at dinner time so all your kids have to come to the table. So. <clears> oh, <throat> well, tell me about it when you're going to have such a feature. I have a issue mean, at home. Honestly, it's, that's, too, it's, uh, it's that's here. crazy. It's here and it's available. I would not even to stop the internet you at 4 o'clock p.m. You have the power. Yeah. Il yeah. faut juste plus tirer plus le fil. Puis... Oh, ah yeah. okay. ouais. ok. <rire> Merci Nicolas pour Qu'est-ce que je fais Pas encore voir, là. Ah. Euh, autre question, euh, je sais plus qui mentionnait la semaine dernière quand on s'est parlé, euh, on peut quasiment aujourd'hui, avant d'aller voir pour la prévision de nos revenus, euh, notre CFO, non pas que les CFO ne sont pas utiles, parce qu'on n'y en a pas dans la salle aujourd'hui, je présume. Hein. <rire> on va voir le gars du marketing avec ses données et on lui demande, dis donc, euh, je vais faire combien de revenus l'an prochain mm -hmm. Je pourrais vous, vous entendre à ce sujet-là. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que moi, maintenant, je peux aller voir mes gens de marketing et leur demander, tiens, mes revenus pour l'an prochain, c'est combien ou je vais encore voir mon CFO? Je vous entends. dire, comme marketeur, il faut que vous connaissiez vos chiffres. Puis si vous n'êtes pas bien équipé pour être prêt à faire face au CFO, vous êtes dans le trouble. Puis, euh, c'est pas parfait à la monnaie. Loin de là, puis il y a des gens de Cossette qui sont petits qui pourraient aussi vous en parler. On n'a pas toujours les informations mm -hmm. dont on souhaiterait avoir, mais... Moi, j'ai une carte de pointage, puis elle est hebdomadaire, puis je peux vous dire que pour cette même ligne d'affaires-là, là, pour les clients qui achètent des produits de collection, je suis en mesure de vous donner un aperçu des revenus qu'on devrait avoir de notre base de clients existante pour l'année 2015. c'est basé sur le, les trends qu'on a à partir des 12 derniers mois sur l'utilisation, les comportements dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est important de comprendre euh, sur notre base de clients récurrents combien de revenus on anticipe. Nous, notre comparaison sur notre carte de pointage, c'est euh, year by year, année sur année, même moment dans le temps, on est en mesure de comprendre est-ce qu'on a converti plus de clients que l'an passé au même moment dans l'année? Est-ce qu'on a acquis plus de clients? Est-ce qu'on les a retenus puis le revenu de chacun de ces clients-là où ils se retrouvent? Ça devient une conversation beaucoup plus facile avec les gens de finance, Puis à partir de ce moment-là, ça vous donne beaucoup plus, de beaucoup plus de licence pour être capable d'être créatif. Nicolas-Louis ou Vic? Oui, moi j'aimerais euh, dire que j'ai vu cette évolution-là c'est sur les mes trois derniers jobs, euh, où est-ce qu'il y, y a trois jobs, euh, l'approche de business était très top-down. Le CEO disait « il faut qu'on croit de 40 le CFO disait il faut « il faut qu'on croit de 40 il avoir le CMO, puis le CMO disait « OK ». Euh, Donne-moi les, donne les budgets. Puis on faisait <rire> nos possibles. Ouais, avec les budgets. Euh, ce, cette dynamique-là est complètement changée euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on a la capacité de modéliser qu'on n'avait pas avant, et on est capable de modéliser. Euh, dans les micro-segments, on est capable de connaître la performance des canaux de façon très précise. Euh, et c'est un échange aujourd'hui euh, où est-ce que tu as du bottom-up puis du top-down, Ou est-ce que la première chose qu'on fait dans le plan, c'est qu'on vient me voir, puis je dis, on va croître de 30 et là, le CFO dit non, on a besoin de 35. Et là, je reviens au, au produit, puis on dit, ben qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher 5 de plus? Et c'est devenu une conversation. Et euh, si notre input dans le système n'était pas là, euh, le CFO aurait vraiment, vraiment un job très, très différent. Et donc, c'est vraiment une collaboration qui est aussi intense euh, chez nous entre le CIO, le, moi et le CFO que euh, ce que je devrais avoir avec le CIO. C'est vraiment les trois fonctions là, qui sont devenues excessivement intégrées. Comment on fait, et tu sais si j'adore les chiffres et les, les données, comment on fait pour être créatif encore? Si on est tous drivés par la donnée pour un, même un lancement d'un produit, si on veut lancer quelque chose, on n'a aucune idée ça va marcher, on n'a aucune idée, on fait la recherche classique. Comment com, com on, com on joue avec ça, finalement, Rick? On, on uh, mais un, un pourcent de l'exercice n'a pas changé. What's changed is the targeted. In the end, you still have to present yourself to the client in some way and have that be successful. The targeting is really the part that's changed. So we now hire. PhDs in theoretical mathematical analysis and students who look at data in ways that I can't understand that say, we can tell you based on who your favorite five people are on your rate plan, who's going who's to churn off the network. If one of those spots isn't used, that's an indication that somebody's not using the phone, etc. So in the end, who I send my communications to is what has changed, I'm given different targeting, but the act of getting somebody's attention and doing it in a way that engages them and allows them then to purchase has not changed. In the end, someone walks out of their door dans le vieux and faces a transit shelter ad or a billboard, and that's going to close that final mile. The targeting has changed. The indications to me of where to put my Fishing boats has changed, but the act of closing the final mile with somebody is human and creative, and that hasn't changed. And right. you know, there's so many ways you can differentiate on experience. Yep. That there's, I mean, it opens up all kinds of opportunities. True. You know, from product to packaging to how you fulfill, and sometimes we underestimate those those aspects. I agree completely. Patrick, on your side, you have uh, any new uh, competencies at the office? Them of uh, super mathematicians. C'est intéressant parce que à la monnaie, moi, je me suis joint à la monnaie il y a cinq ans, puis c'est sûr qu'il y a un peu un héritage d'une entreprise plus manufacturière. Donc, il y avait un peu un virage de skill set dans, dans le groupe marketing et communication. Euh, mais c'est un blend hein, de gens qui sont plus analytiques avec des gens qui sont plus créatifs. Puis, euh, ben moi, j'ai moi, toujours pensé que c'était la meilleure façon de favoriser euh, un résultat plus positif, c'est d'avoir des gens qui pouvaient avoir des complémentarités plutôt que… Hein trop de similitudes. Alors, comment vous faites pour trouver ces nouvelles compétences, justement? C'est pas facile, honnêtement. Ben, C'est quoi les, vos petits secrets entre nous? C'est quoi vos petits secrets pour trouver les bonnes ressources? Il n'y a drôle. personne qui vous écoute, les gars. Drôle, là. parce que dans, dans, dans mon groupe, euh, quand je me suis joint il y a cinq ans, on, on était une trentaine on est tout près de 55 présentement. Donc, il y a eu quand même pas mal de croissance. Et puis, euh, les gens qu'on a embauchés, ben, on était assez sélectifs. Euh, moi, je voulais des gens qui étaient relativement allumés, qui avaient une possibilité de faire autre chose dans le groupe. Donc, des gens qui, qui avaient une curiosité, mais qui aussi avaient un bon sens d'analyse, mais qui pouvaient être assez généralistes pour passer d'un poste à un autre. Puis, je pense que ça a contribué à avoir des gens... Ça a marché plus petit à Ottawa, hein? C'est pas toujours facile. Je peux prendre un exemple. Notre gestionnaire senior pour le développement de produits, ça nous a pris 12 mois avant de trouver cet individu-là. Moi, j'ai rencontré cinq candidats pendant une période d'un an, puis à toutes les fois, je me disais, il manque quelque chose. Puis, aujourd'hui, je le regrette pas parce que 24 mois plus tard, on en a récolté les fruits. C'est un marché un peu plus petit. Ce n'est pas toujours facile, mais je pense que des fois, il faut persévérer. Nicolas, Louis. Euh... Nicolas, tu ben, Si on parle du, du staffing, moi, je pense que, en tout cas, dans mon équipe, puis je pense probablement dans vos équipes, le, le, le, la diversité des rôles a beaucoup, beaucoup changé depuis cinq ans, depuis six ans. Évidemment, dans mon groupe, j'ai du hardcore là, product management, puis, mais, mais, mais la diversité des, des postes a grandi beaucoup. Maintenant, j'ai du UX, j'ai du mobile development, euh, j'ai du pricing. J'ai tout le, le range, j'ai tous les leviers. Donc, pour aller chercher les gens, je, je pense que c'est la compétence, la très grande compétence, très nichée, mais aussi à la base les bonnes valeurs. Moi, je, je recrute surtout sur, sur la valeur, puis la, la capacité de... Euh, d'apprendre et de, de se diversifier. OK. Chez Amazon, on investit énormément dans le processus de recrutement. Euh, alors, on a un programme qu'on appelle « le Bar Raiser », où est-ce qu'il y a des gens qui sont formés euh, au siège social pendant deux mois à temps plein euh, pour apprendre, euh, pour s'assurer que dans leurs petit, leur petites équipes, il n'y a personne qui va joindre l'équipe euh, qui ne va pas contribuer de façon incrémentale à la qualité de l'équipe en moyenne. Et cette personne-là a un droit de veto. Alors, j'ai des product managers qui sont bar raisers euh, qui vont me dire à moi que je ne devrais pas engager ce VP-là parce que ce VP-là doesn't raise the bar euh, et puis ils ont un droit de veto complet. Euh, L'importance de faire ça, Uh, vient du fait que quand on engage la mauvaise personne, ça coûte excessivement cher. Coûte excessivement cher, évidemment, de l'entraîner, tout ça. Mais de façon générale, uh, c'est un coût d'opportunité énorme. Uh, et donc d'investir pour bien définir les tâches, pour s'assurer que les skill sets sont bien identifiés pour chacun des jobs. There is no such thing as who do you hire for. Il y a, t'engages un, un analytics, t'engages un créatif, un marketing manager, c'est vraiment des skill sets bien précis, mais prendre le temps de bien les définir. Euh, et je dirais de façon générale, euh, être très clair euh, en termes de notre vision, notre mission, nos valeurs, être des bons communicateurs, des bons leaders, c'est comme ça que non seulement on les engage, mais on les garde les ressources. Euh, parce que quelqu'un qui sort d'un programme de PhD en maths de Concordia, euh, on ne le gère pas de la même façon que quelqu'un qui sort d'un bac ouais, je sais euh, et c'est excessivement important de comprendre ça comme leader et de s'adapter aux besoins puis aux personnalités euh, qui viennent avec les profils qu'on recherche. Moi, j'aimerais vous entendre, euh, peut-être que c'est plus facile pour toi, Rick, euh, la proximité technologique je vais me faire lyncher, je pense, par mes quelques ressources qui sont là aujourd'hui. J'adore parler avec Mega gars puis il n'y en a pas beaucoup dans la salle aujourd'hui. Ils sont en train de programmer, sûrement. Euh, vous, comment vous faites pour, pour avoir cette proximité-là avec les gens de technologie qui sont tellement importants, finalement C'est -ce qu quoi les ponts que vous avez créés entre IT, marketing, pour se parler Comment, comment ça marche C'est comme toujours. C'est uh, uh, les fundamentals of interaction. What, what I said earlier, it's about the, to use the basketball metaphor again, it's about the passing game. So if you go into a corporation and you look at the dynamic of social interaction between the CFO, the CIO, the marketing primes, if they are used to working together uh, and that dynamic between them is strong, that is the number one indication of success. The term renaissance person is perfect. You're not to be a specialist. I always look for people who are not so deep in their specialty. I look for people who use apps every day. I know people who, I, work, I, I ask what their favorite website is and can they describe why. I look for people who can reach beyond their specialty and have some sort of social human skill at dealing with nerds. I know, I know how to do that because I'm a nerd. And I can I can act as a liaison between the nerds and the business people. But the, the ability to be a nerd whisperer, to hear what the technology person is saying, and then you know It's transfer friend, that to friend, the sales and team. Then marketing. Yeah, it is a Renaissance skill, and yeah. it tends to be people who, ironically, sont pas, uh, son pas, pas une expertise dans technologie, mais yon, uh, they have a, a characteristic of fluidity in their conduct. Uh, interaction that result. It's funny, eh? Hein? It's so retro in a, in a sense, but I think the most capable new marketers are Renaissance people who have a very good passing game with the right people. Cool. Can I please have Louis, Nicolas, Pierre, Patrick? My experience, moi, c'est que dans le C-suite, we're all general athletes, and the CIO is. Actually, very good in business. And He's actually a good person to have lunch with. Absolutely, and the yeah. CFO oh, yeah. knows something about <laughs> business. He worked at P&G before, and and so. C'est pas comme si euh, la spécialité était très, très forte. On est, tous, on est tous là pour la même cause, on est tous alignés sur un même plan. Euh, et moi, j'ai aucun enjeu là-dessus. Là où est le, le problème, à mon avis, c'est lorsqu'on descend 5, 6, 7 niveaux dans l'organisation. Et là, c'est une question de processus. Et Andrew parlait du processus de Agile Marketing, Agile Development, Agile... « Strategy euh, », c'est la capacité de former des équipes euh, qui sont euh, bien alignées, juste assez grandes pour, euh, pour ne pas être trop lourdes sur le plan bureaucratique et puis de gérer la put euh, avec, en ayant une communication ouverte. Euh, on a un principe euh, chez nous où il n'y a pas une équipe dans toute l'entreprise, on est mille personnes, euh, de plus que six personnes et on est basé sur le principe de « two pizza team euh, ». Tu ne peux pas avoir une équipe que tu ne pourrais pas nourrir avec deux pizzas. Uh, et donc, tous les problèmes <laughs> like Ça dépend de la grosseur. La oui, à which size? <laughs> Extra large. OK, c'est ça. Fair enough. I'm more of a five feet. <laughs> <laughs> uh, Alors, c'est ça. Donc, processus, pour moi, c'est la clé pour s'assurer qu'on n'est pas juste aligné on top, but we're aligned. Voilà. Nicolas, toi, de ton côté? Alors, nous, on était structurés de façon très, très, très traditionnelle. Il y avait d'un bord le CMO euh, qui faisait business requirement, puis les produits, puis après ça, tu avais le CTO, le CAO qui, qui faisait le développement. Et puis nous, on vit dans un monde il faut être très agile hein, pour reprendre le buzzword agile, puis nous, on compétitionne dans un monde de, de mobile apps, puis on veut des millions de consommateurs et nos apps, puis il faut être très agile, très rapide. Donc, le, la notion de agile marketing, là, on l'a pris vraiment à cœur, puis on a tellement brisé les silos que ce qu'on a fait, on a créé des, des subunits, euh, des, des unités cross-functional qui, qui, qui, qui sont gérées par un directeur général, et chacun de ces unités-là a, a, a, a tous les leviers pour exécuter. Il, il, le, il, le, il y a le marketing, il y a, il y a le brand, il y a le UX, il y a le, le, le le développement, le codage, tout ce qu'il faut dans une équipe relativement petite, 15, 15 personnes, je ne sais pas si ça fait deux pizzas ou pas, là, 15 à 20 personnes par okay. app. Euh, donc ce que ça fait, c'est qu'on on va avoir plusieurs petites équipes qui, vont, qui, qui sont toutes cross functional Il n'y a plus de CIO, CMO chez nous. Et, et tout ça, c'est focus pour lancer le plus rapidement possible, rapidement possible des applications dans le marché. Donc l'agilité, vas-y. j'ai pensé ça. Parce que hier, c'était les midterm elections dans les États-Unis. They were interviewing a lot of people on TV and I thought whoever is a campaign manager in a modern political campaign is the perfect person to hire as your CMO. They deal with so they have to take information in, they have to process it and act on it, they have to you know, chase pools of fish, they have to have a calmness that allows them to do that every morning of the campaign. And increasingly, they're interpreting digital information to make their decisions. They're getting poll information, etc., and that information has to be brought down to a thousand pages of theory to l'implication pour ce matin, from Monsieur Obama. They That's are right. the Renaissance people, les plus capables d'être dans un milieu de ça, and they're at ease in that. I think those are the people to hire. Okay. Donc, les mathématiciens, social media, relations publiques, toi, Patrick, pour terminer avant les questions. La seule chose que j'ajouterais, c'est de les impliquer au départ, en amont. Euh, on a tendance souvent, à, encore, il y a des projets où je vois les jeunes TI sont impliqués beaucoup trop tard dans le processus. Fait que je pense que c'est par des, des formations qu'on qu a tendance à faire ça. Pour une plus grande agilité, effectivement. Oui, tout à fait. Parce un que les ben, Puis, honnêtement, ils trippent à être à table au départ parce qu'à quelque part, à l'intérieur d'eux, ils sont aussi des marketeurs. Hein. Euh, on est passé au pas des questions. Alors euh, vous avez donc je crois deux micros à gauche et à droite, donc euh, on vous laisse peut-être 30 secondes pour vous présenter au micro et poser vos questions. Euh, moi j'en ai une petite dernière entre nous les gars, alors, vous, vous sentez comment tous les jours, euh, c'est à chaque fois un train euh, qu'on se prend chaque matin, on attend 30 minutes, ou c'est quand même plus cool que ça. C'est quoi la question? <rire> C'était pas clair, Damien. <rire> Did I like the train? Oui, j'aime le train. Non, mais tu m'as parlé ce matin, c'est ça. Il, il, il me dit, ah, oh, maintenant, HBO, est offert gratuitement aux États-Unis, comment on fait pour réagir pour, pour Bel Canada? Chaque matin, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise nouvelle, ou il y a oui, pas de mauvaise ça, nouvelle. On est, est disrupté chaque matin. Chaque matin. Every day. Euh, mais la, la vie maintenant, est, dans l'époque, il y avait des cycles d'affaires. De, so we would do our uh, advertising for our fourth quarter for christmas etc and then you got a break for a few weeks and then you started planning in the new year uh maintenant it's like super mario every morning you're dropped in a video game pile lumière vient and if you win that level tu gagnes le droit de monter à l'autre niveau où les lumières viennent plus vite. <laughs> <laughs> so there's a disincentive to be successful. Yeah. Uh, mais quand même, c'est la vie. And so you have to be à l'aise avec ça. Uh, for me, what I do is I allow my emotion to peak quickly. So when I get stressed out, it lasts an hour or two. And then I... Uh, but it's a different feeling than working 15 Donc, minutes. Donc est-ce qu'on a des Super Mario ici Ouais, non, je n'ai pas de questions. J'ouvre la période de questions. soyez pas timides. Ils ne vont pas vous manger. Ils sont gentils. Vous avez tous envie de travailler, je pense. Il y a des des, des courriels qui sont rentrés. The next, so next ones in five minutes. Donc, on va terminer là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à nos panélistes aujourd'hui.